Bonjour, bonjour, bonjour mes chers téléspectateurs, bonjour mes abonnés. Comment vous allez euh, J'espère que vous vous portez très bien et à merveille, surtout la petite famille, d'accord Et comme vous le savez déjà, c'est votre professeur spirituel le gosteur depuis le Bénin. Euh, je salue surtout mes abonnés et aussi ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Et abonnez-vous massivement et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et surtout pour ne pas rater mes nouvelles vidéos qui sont en cours, voilà euh, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous donner une astuce très puissante et naturelle contre la sorcellerie. Je dis bien une astuce très puissante contre la sorcellerie et naturelle. Voilà. Euh, pour toutes vos préoccupations spirituelles, n'oubliez pas de me déposer des messages dans mes commentaires. Pour toutes vos préoccupations spirituelles, voilà, que ce soit votre problème, je suis là pour vous aider et écrivez ça, écrivez-moi ça dans mes commentaires, voilà, et ne, ne me demandez pas à propos de portefeuille magique ou soit de valise magique. Je ne fais pas de portefeuille magique. Je ne fais pas de la valise magique, ni des choses qui produisent de l'argent. Non. Pour toutes vos... À part ça là, pour toutes vos préoccupations spirituelles, je suis là pour vous aider. Et je vous dis toujours, la connaissance ne dépend pas de l'âge. Je suis là pour vous aider. Voilà. Et regardez bien cette plante. Regardez bien. Vous voyez on l'appelle cette plante et l'élément dans notre langue maternelle. On l'appelle d'élément et En français, on l'appelle l'éanus. On est d'accord L'éanus. C'est l'élément. Voilà. Cette plante que vous voyez, c'est une plante qui est très puissante et qui combat contre la sorcellerie. C'est une plante que Dieu même a créée et le pouvoir qui appartient à cette plante est élargi. On est d'accord Cette plante est très puissante qui combat contre la sorcellerie. Voilà. Quelle astuce que je voudrais vous donner C'est une astuce contre la sorcellerie et contre les revenants. Une astuce très puissante et naturelle contre la sorcellerie rouge et contre les revenants. Un d'accord Regardez bien. Ceci, ceci, euh, c'est le savon noir. Il y a un Et Ça, c'est le savon noir. Voilà. Vous voyez, c'est le savon noir Savon noir pur, voilà euh, En enfin fond, on l'appelle coton vous voyez On l'appelle coton savon noir coton voilà Vous cherchez le savon noir, vous payez ça en quantité Vous payez le savon noir En quantité, on est d'accord Vous cherchez la plante là Elle est à a une sorte, l'élément là vous, vous, vous cherchez ça en quantité aussi Vous mettez la plante très Vous mettez la plante dans quelque chose Vous mettez la plante dans une bol voilà, vous mettez la plante dans une bol et vous, pouvez, vous, pouvez, vous vous cherchez quelque chose, vous cherchez quelque chose pour bien frapper pour que ça soit, ça ça devient rouge. Vous, vous vous cherchez la plante, vous mettez ça dans une bol dans quelque chose pour pouvoir graisser, pour pouvoir éclaser pour que ça devienne rouge. Voilà, vous éclasez la plante, vous éclasez la plante jusqu'à ça va devenir rouge. Si ça devient rouge, vous mélangez la plante avec le savon noir que vous avez acheté. Vous mélangez les deux, les deux éléments ensemble. Si vous mélangez les deux éléments ensemble, eh, ne n'utilisez pas aujourd'hui. Si vous finissez de, de préparer, vous laissez ça aujourd'hui. Demain, vous, vous laissez. Dans 72 heures, vous allez commencer par utiliser. Les enfants peuvent se laver avec le savon. Les, la femme peut peuvent se laver. Ta femme peut se laver avec. Ton mari peut se laver avec. Mémé peut se laver. Pépé peut, peut se laver. Tantôt, eh, tout cousin ou toute la famille pour se laver avec cet savon. On est d'accord Parce que c'est un savon, ça, ça, ça, ça aide beaucoup, de ça sert ça, ça à faire beaucoup de choses à propos de la sorcellerie rouge. On est d'accord Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, la sorcellerie crée des dégâts partout dans le monde entier. Que ce soit dans, euh, dans, à propos de la politique, la, et, et, et, et la sorcellerie est là. Au boulot, la sorcellerie est là. Et à la maison, dans la maison familiale, il y a la sorcellerie partout. Et ça crée des, des dégâts, ça crée beaucoup de choses. Ça gâte le travail des gens, ça gâte beaucoup de choses un peu dans le monde entier. On est d'accord. Donc, comment utiliser le savon Vous prenez un peu le savon, vous cherchez euh, euh, le l'éponge éponge et, et traditionnelle qui se vend à 25 francs vous payez l'éponge qui, qui se vend un peu partout, à 25 francs. L'éponge traditionnelle. Voilà. Vous payez l'éponge là. Vous, vous, vous, vous, vous, on se lave le savon avec l'éponge là. Vous voyez, ça chasse la sorcellerie. Ça, ça, la sorcellerie, ça c'est disparaître en une seule seconde. Et compte là, compte les revenants aussi. On est d'accord. Cette plante, vous, vous pouvez planter cette plante dans votre maison. Dans la cour, même si c'est un terrain que vous avez acheté vous pouvez, même si c'est une terrain que vous avez acheté et vous n'avez pas encore construit sur le terrain, vous pouvez planter cette plante sur le terrain. C'est une, une plante, ça, ça, ça chasse la sorcellerie. Ça chasse rapidement la sorcellerie. On est d'accord? Vous pouvez aussi, même si dans votre chambre, vous pouvez chercher cette plante. Et l'élément là, vous pouvez chercher un peu un peu sur le vous Comme ça, vous mettez ça dans les quatre points qui sont dans les quatre points dans la chambre. Que ce soit euh, dans la famille paternelle, que ce soit dans la louée, dans les murs, partout. Mettez ça dans les quatre points. Ça chasse la sorcellerie, ça chasse et, et les mauvaises choses, les mauvaises œuvres. C'est une astuce qui est très puissante naturelle. La connaissance ne dépend pas de l'âge. Il n'y a pas de problème, c'est toujours votre professeur spirituel, le goût sur le Bénin. On est d'accord? Donc, euh, pour toutes vos préoccupations, veuillez mettre ça dans les commentaires. La, il faut se laver seulement avec le savon. Graisser bien la plante. Il faut éclaser bien la plante et ménager avec le savon. Et se laver et régulièrement. Ce n'est pas forcément tous les jours. Peut-être trois fois dans une semaine. Trois fois dans une semaine. Ceux qui ont été envoûtés par la sorcellerie. Ceux qui ont été envoûtés par les revenants. On est d'accord. Donc, euh, je suis là pour vous aider. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour aujourd'hui aujourd ça. Euh, aimons notre culture aimons notre culture c'est toujours votre professeur spirituel Le merci, je vous remercie et à bientôt, merci beaucoup